C'est quoi une séance de conseil municipal? Une séance de conseil municipal est une séance dans laquelle le maire, les conseillers municipaux et d'autres intervenants municipaux se ressemblent pour discuter de sujets municipaux. Le maire de la municipalité, en général, s'occupe de diriger le discours de la séance. Il peut y avoir des votes qui sont passés pour divers sujets. Où et quand se tient une séance de conseil? Une séance de conseil est tenue habituellement à une certaine fréquence, mensuel, hebdomadaire ou autre qui est suivi durant toute l'année, sauf pour des dates qui ne permettent pas à la séance d'avoir lieu. Une séance se tient souvent à l'hôtel de ville d'une municipalité ou à un endroit qui a une fonction similaire. Pourquoi aller à une séance de conseil en tant que citoyen? Les citoyens des municipalités peuvent aller aux séances de conseil municipaux pour poser des questions précises sur divers sujets municipaux qui peuvent ou non être liés aux sujets discutés lors des séances. Les sujets d'une séance peuvent être mis à la disposition des citoyens avant une séance à l'aide d'un ordre du jour. N'importe quel citoyen qui habite la municipalité peut se présenter à la séance. Qu'est-ce que le procès verbal? Le procès verbal est un document écrit pour documenter ce qui s'est passé durant une séance, mais peut remettre certains détails comme les questions qui sont posées au conseil. Habituellement, la formule du procès verbal est similaire à celle de l'ordre du jour. Cependant, le procès-verbal contient beaucoup plus de détails sur ce qui a été mis en commun lors de la séance. Où peut-on trouver le procès-verbal? Le procès-verbal de la séance peut être souvent retrouvé sur le site officiel de la municipalité ainsi qu'à des endroits spécifiques à l'intérieur de la municipalité, comme l'hôtel de ville. Quand est-ce qu'un procès-verbal est publié? La date à laquelle un procès-verbal est publié peut varier d'une municipalité à Certaines municipalités publient les procès verbaux juste après une séance, alors que d'autres doivent, quelques mois après, approuver les procès avant de les publier. C'est quoi une séance de conseil de MRC? Une séance de conseil de municipalité régionale de comté est similaire à une séance de conseil municipal, mais dans celle-ci, la séance s'applique à une MRC. Il y a le préfet de la MRC, tous les maires de municipalité faisant partie de la même MRC et d'autres intervenants. Le fonctionnement est similaire à une séance de conseil municipal, mais les sujets abordés sont reliés à la MRC. Le prophète de la MRC est un maire choisi par le conseil qui représente la MRC et qui dirige la séance.